Et je suis donc avec Youssef Fari. Bonjour Youssef et merci de m'accorder du temps alors que tu es euh, là, à l'heure où j'enregistre à, à quoi 48 heures même pas du lancement de, de The Road. Ça se présente comment Salut Adrien, merci beaucoup de me recevoir aussi. Euh, ça se présente comment Eh ben, on est à fond. On est à fond, on est au taquet, on est normalement tout est prêt pour le lancement à l'heure actuelle et on a vraiment hâte d'appuyer sur le bouton, j'ai envie de dire, pour ouvrir les portes. Après tant de teasing et tant d'attente alors quand on cherche ton nom sur, euh, sur internet, on voit un fringant jeune homme derrière des caméras qui parle de formation audiovisuelle, on voit quelqu'un qui sort, euh, allez, qui aura lancé deux jeux, plus une extension en à peine plus d'un an. Est-ce que Youssef Fari est hyperactif euh, Ouais, c'est ce que disent les gens en tout cas. Les gens que je côtoie, ils se demandent si, si je dors la nuit. Mais bon, je préfère ne pas leur répondre, parce <rire> qu'ils ont ça. un peu raison. Ça restera ouais. un mystère. Euh, parce que la, la transition du cinéma au jeu, elle est, euh, elle est presque logique maintenant, il y a beaucoup de, de licences adaptées au cinéma, ça marche un peu dans les deux sens. Euh, qu'est-ce qui, toi, partant du monde de cinéma, t'a vraiment poussé à te jeter à l'eau, qu'est-ce le déclic Alors, je, je suis un grand cinéphile, euh, Je suis euh, j'ai une casquette de réalisateur, scénariste et monteur. Euh, à l'heure actuelle, je, suis le, je travaille dans une école de cinéma, je suis le responsable pédagogique de, de, de plus de 100 élèves. Euh, et un jour, euh, j'ai découvert le jeu solo, en fait, j'ai découvert le jeu, de, le jeu de société par le jeu solo. Je suis quelqu'un assez, assez solitaire dans la vie, sauf quand il faut faire des projets en équipe. Et euh, j'ai apprécié mon expérience avec le jeu solo il y a quelques années. Et euh, jusqu'au jour où je me suis posé la question si ça pouvait pas être intéressant de, de, de me lancer pour, euh, pour franchir, on va dire, en, euh, la ligne. Et, euh, et d'imaginer et la création d'un jeu. Euh, oui. Parce qu'un jeu... Oui, vas-y T avais l'impression qu'il y avait un, un vide à combler. C'était sur quelque chose ou c'était juste, avais envie de te lancer toi pour euh, créer ton expérience Alors euh, non, c'était pas seulement pour mon expérience. C'est vraiment parce que je suis à la recherche toujours de défis. Euh, les, les, pour moi, les jeux solo très souvent représentent un immense casse-tête à résoudre. Enfin, un casse-tête à résoudre. Pour, pour... Pour le coup, et euh, un casse-tête casse toujours limité, puisque au final, on, on, voilà, c'est assez quadrillé, c'est assez présenté euh, facilement par les gens qui ont créé le jeu. Jusqu'au jour où je me suis dit, bah, finalement, si je veux passer la barre euh, à l'étape supérieure, on va dire, passer à le niveau suivant, euh, pour avoir le niveau du casse-tête euh, supérieur, c'est créer le jeu solo. Puisque euh, le jeu solo est un casse-tête, mais créer un jeu solo, c'est un casse-tête d'un plus haut niveau. Et, euh, et comme je suis assez fan de casse-tête en, en règle générale, des quatre coins du monde, je, je me suis dit, allez, on va tenter ce casse-tête-là. Et j'ai pris vraiment goût à, à la création parce que ça, mal, paradoxalement, ça a occupé plus mon esprit euh, le moment où je, je me posais pour créer un jeu que les moments où je me mettais à jouer. C'était un Donc, jeu dans le jeu, fallait... alors. C'est ça. Et je me faisais violence pour arrêter d'imaginer de, de des jeux et, et, et en profiter, pour le coup. Parce que la, la vie, c'est un peu ça. C'est faire et subir. Enfin, subir dans le bon sens. Euh, soit on est la personne qui crée le divertissement, soit on est la personne qui profite du divertissement. Je pense qu'il y a un équilibre à trouver, parce que profiter du divertissement toute sa vie, c'est très intéressant, mais au bout d'un moment, on va en vouloir plus. Et de l'autre côté, ça existe, hein, malheureusement, des gens qui sont là que pour le créer, n'ont même plus le temps d'en profiter, je trouve que c'est dommage. Euh, il y a un équilibre à trouver entre les deux, qui n'est qui pas la recette du bonheur, bien évidemment, parce que ça, j'en sais rien, mais qui est quand même une recette intéressante pour, euh, pour apprécier, euh, ces soirées, ces journées. Et que tu penses arriver à trouver, toi C'est en ce cours, oui. Je... C'est vrai, je suis un acharné, en fait. Quand, quand, <rire> quand je me mets à créer, ou à... que ce soit dans le cinéma ou dans le jeu, euh, je lâche pas. Je lâche pas ma copie le temps que je ne suis pas satisfait. Donc, je travaille par période. Je me suis imposé ça, c'est-à-dire que je vais avoir un mois, ça va être un mois euh, de création. Euh, après, je vais prendre un autre mois où ça va être un mois de divertissement où je vais voir des films, lire des bandes dessinées, jouer à des jeux, euh, lire des romans, écouter de la musique. Après, je vais avoir des mois où je vais repartir dans une phase de création. Voilà, je, je, je, je bascule de l'un à l'autre et je me l'impose presque pour ne pas, pour pas m'enfermer euh, malgré moi dans, dans quelque chose qui ne me ressemble pas. Alors on va remonter à la genèse et c'est pas si loin finalement, fin 2019, donc tu proposes Way of the Samurai, la version Core Box sur Kickstarter, un jeu qui est quasiment prêt quand tu fais la campagne. Combien d'années de travail pour, pour ce jeu pour arriver au moment du Kickstarter Alors Way of the Samurai, c'était un an de travail. Euh, mais ce qu'il faut savoir pour la petite anecdote, c'est que Zero était déjà prêt avant la création de Way of the Samurai. En fait, ZeroD était prêt depuis euh, y a, y a un bon moment, au niveau de la mécanique, euh, au niveau des, des, des, des tests et des parties, même si ça continuait d'évoluer, ça c'est normal. Euh, mais euh, les illustrations étaient très longues à faire parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'images. Mm -hmm. Donc en attendant que l'illustrateur travaille sur... Euh, et avec sa méthode de travail qui est une méthode assez lente mais, euh, mais, qui, mais qui lui est propre, euh, je me suis dit, bon, bah, je vais me poser sur un autre jeu. Et euh, je ne pouvais pas imaginer un seul instant que cet autre jeu sur lequel, euh, voilà, donc, Wayou Samurai, sur lequel j'étais en train de travailler, allait sortir avant Zeroed. C'était inimaginable pour moi à ce moment-là. Mais j'avançais tellement vite dans Wayou Samurai que ben, finalement, j'ai dû le sortir avant. Et je me suis dit, c'est très bien, ça va être un espèce de jeu d'appel pour le suivant, Zeroed, qui arrive maintenant. Euh, et finalement, ce jeu d'appel, qui devait être vraiment être juste un jeu d'appel pour dire coucou, je suis là, voilà, j'arrive avec des jeux, finalement, a, a beaucoup plu, a beaucoup marché, à tel point que. Je voulais simplement ouvrir une porte pour Zerod, mais je pense que ça lui a ouvert une route pour pas faire un mauvais jeu de mots. Euh, et on va voir ce qui va se passer. Donc la vraie jeunesse, finalement, c'était Zerod, même si euh, ça. ça ne s'est pas passé comme tu l'avais prévu. Est-ce que tu t'attendais à cet engouement-là Je pense que non, mais euh, peut-être plus raisonnablement, à quoi tu t'attendais en, en de... proposant Wave The Samouraï bah, J'espérais déjà financer le jeu. Euh, on était à un peu plus de 8000 euros pour financer le, le, la première campagne. Je voulais le financer juste pour que le jeu existe pour avoir un retour des, des joueurs. Et, et, et, euh, et à force de voir des joueurs sur les réseaux sociaux parler des jeux qu'ils aiment, j'espérais je, qu'un voilà, jour, l'un un de mes jeux puisse être à la place des jeux que je suis en train de voir, ou, euh, ou des jeux auxquels je joue, hein, parce que finalement, euh, j'aime jouer à mes jeux. Ça paraît bête ce que je dis, mais c'est important d'aimer ces jeux. Je parle pour tous les créateurs, comme ceux qui font des films, d'aimer les films qu'ils font, sinon il y, y a un vrai problème. Donc j'aime jouer, jouer à mes jeux et, et, et, euh, et je suis friand de, de ce type de jeu. C'est-à-dire les petits jeux qui s'installent rapidement, qui se jouent rapidement, qui ont une règle pas trop prise de tête, mais qui, mais qui offrent un vrai défi aux joueurs. On n'est pas là à se dire, ben, voilà, je, sais, je, vais, je vais sortir la boîte, mais bon, il y a 80% de chances que je gagne, puisque c'est bon. Euh, J'ai préféré, dans l'équilibrage de mes jeux, ajouter une part de. de une part de, de voilà un équilibre bien particulier pour que même si le jeu on le connaît parfaitement, il y ait toujours des défaites possibles pour que le challenge soit toujours là et qu'il n'y ait pas de, de lassitude à sortir la boîte. Après, voilà ça peut déranger certains joueurs, mais je cible vraiment ce type de joueurs, ceux qui n'ont pas peur de perdre. Oui, on l'a vu déjà avec Wolf of Samurai d'ailleurs. Alors aujourd'hui, euh, tu nous présentes Tootser Road, peut-être pour certaines personnes qui ne le connaîtraient pas, il est en train de passer à côté de moi. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler, nous euh, donner ton, le pitcher à ta façon oui, alors c'est un, un jeu de, un, qui, se passe, qui se déroule dans, dans un univers post-apo, un jeu de survie. Euh, déjà, il y a quelque chose que je n'aime pas avec les jeux qui se prétendent solo, euh, c'est la course au point. J'ai pu tester des jeux qui se prétendaient euh, jouables en solo et finalement, il fallait juste faire un score et euh, battre son score d'une partie à l'autre. Je ne trouvais pas ça très intéressant. Les jeux sont bons, hein, mais euh, la partie solo elle était moins, moins intéressante. J'aime bien les jeux où, à la fin, on, on te dit tu as gagné ou tu as perdu. Euh, donc, un peu comme moi, Samurai, tu es encore debout ou tu es au sol. Euh, Zirot, c'est pareil, tu es encore debout ou tu, tu es sur le sol. Donc, j'aime bien que la, la, la, la conclusion de la partie soit claire. Soit claire et définie et pour, pour le joueur. Du coup, on est sur un jeu post-apo, il faut survivre pendant plus de six jours qui, qui, qui représente un, un chemin chemin à, à parcourir. À travers ce chemin, on va rencontrer des, des lieux. Ça va être des lieux ou des événements. Euh, ces lieux, il va falloir interagir avec eux, avec des manières, de manière assez, euh, à, à essayer de survivre, puisque voilà, on va, on va pouvoir chaque lieu les traverser, les contourner ou chercher à chaque fois un autre chemin. On va également avoir des, des, des événements. On va falloir accepter l'événement ou l'éviter. Euh, et, euh, et voilà. Et chaque carte, on va dire, est grosso modo nous donne un, un choix un peu déchirant à faire parce qu'on doit surveiller nos stats de santé, de morale, d'énergie et euh, en fait la mort nous guette dans ce jeu. Un peu comme Wayo Samurai où la, la mort nous guette chaque, derrière chaque carte blessure, euh, ici la mort nous guette derrière chaque carte route ou chaque carte rencontre ou chaque carte fat fatalité. Ce que, ce que j'apprécie avec ce type de jeu c'est qu'on euh, retourne à chaque fois les nouvelles cartes avec une certaine appréhension, une, pas un tremblement mais presque, on se dit qu'est-ce qui va m'arriver dans la prochaine carte Et donc on se raconte une histoire. Sachant Et que oui, voilà, euh, on, on a vraiment ce côté de raconter une histoire qui est beaucoup plus présente dans The Road, avec les rencontres qui sont originales, puisqu'on peut rencontrer plusieurs fois les mêmes personnages sans qu'ils se comportent de la même manière à notre égard. Donc c'était une volonté peut-être d'aller euh, plus vers quelque chose de... Alors c'est pas narratif, mais qui appelle à l'imagination peut-être Absolument, c'est exactement ça. Je ne voulais pas faire quelque chose de narratif, pour ce jeu-là en tout cas. Mais je voulais qu'on puisse se raconter une histoire facilement, très facilement, euh, parce qu'au final il n'y a pas besoin de texte pour se raconter une histoire, ce que j'ai remarqué c'est que quand les joueurs jouent à des jeux, surtout les joueurs solo, euh, ils apprécient se raconter une histoire. Donc soit on leur impose une histoire, c'est hyper intéressant, il hein, y a des jeux que j'adore quand on nous impose une histoire, elles sont plutôt bien écrites. Ou alors parfois il y a des jeux comme Lost Expedition ou, ou d'autres jeux de ce calibre-là, où l'histoire on se la raconte nous-mêmes. Après bien évidemment il y a un effort de la part du joueur à faire à ce moment-là. Mais, euh, mais je voulais un jeu où l'histoire se raconte facilement et au final c'est ce qui se passe, puisqu'il y a le lieu, on rencontre un personnage dans ce lieu, donc on l'imagine directement dans le lieu et après en fonction de sa réaction, l'attaque, le troc ou l'interaction particulière, on imagine... Euh, à quoi ressemble le lieu, à quoi ressemble ce personnage, et de quelle manière il va nous aborder. Et derrière chaque carte, voilà, on peut se raconter notre petite histoire. Et ah oui. comme disait Martin, ouais, justement à la fin d'une partie, euh, Martin de, de la Société des Jeux, qu'on mmh, salue euh, et bien Martin ouais, aussi de la zone Jeux de Société, euh, à la fin d'une partie, comme ils l'ont dit si bien, euh, on a l'impression d'avoir vécu une histoire alors qu'il n'y a aucun texte sur les cartes, c'était ma, ma volonté. Alors il y a quelque chose d'intéressant et qui a, qui a déjà été euh, largement euh, relayé, c'est que dans sa forme, euh, dans son cœur, il est relativement similaire finalement à Way of the Samurai avec les petites euh, tuiles qui servent de jauge, avec les petits jetons transparents. Est-ce que euh, c'est la signature Youssef Fari ou est-ce que tu estimes juste que c'est le meilleur moyen d'amener tes jeux et de gérer tes jeux euh, on, peut, on peut parler de signature pour ces deux jeux-là, mais ça ne veut pas dire que je vais garder ce système de mécanique pour, pour d'autres jeux. Mais en tout cas, pour ces deux jeux-là, c'était euh, ce qui s'apprêtait, ce qui, ce, qui ce qui était le plus approprié, on va dire, pour euh, gérer nos statistiques. Euh, mais c'est vrai que les prochains jeux sur lesquels je bosse, on va retrouver ce système de, de jauge, de petits plateaux de jauge, qui pour moi euh, vient directement euh, du, du jeu drôle ou, ou du jeu vidéo parfois, où justement on doit gérer tous nos stats. Donc euh, je trouve que ça apporte quand même un petit plus, et surtout quand on parle de jeu solo, euh, j'aime bien ce système de, de, de statistiques. Euh, on avait parlé en off pas mal de, bah, de l'équilibrage du travail qui t'avait fallu pour, pour The Road, qui t'a donc pris un petit peu plus de 3 ans, euh, sachant qu'on peut concevoir que le, le travail n'est même pas encore terminé. Euh, est-ce qu'on euh, peut aussi s'attendre à une extension pour The Road si ça cartonne, ou est-ce que du coup du fait de l'équilibrage qui est plus tendu, ce sera compliqué euh, je suis le partisan du fait qu'il y a toujours moyen de, de créer une extension. Alors, bien évidemment, prendre avec des pincettes ce que je dis, puisqu'il y a des jeux qui n'ont qui, qui, qui pas besoin d'extension, effectivement. Mais c'est vrai que Zerod euh, pourrait, euh, pourrait avoir une extension dans l'absolu. Je ne dis pas que je travaille dessus, à l'heure actuelle, parce que je, je prépare d'autres jeux, mais, mais pourrait. Il y, y a des possibilités, j'ai déjà pas mal d'idées en tête. Et on va voir en fonction du du temps que je pourrais accorder à une suite à ce jeu là d'accord alors on va passer euh, sans transition aux questions de la communauté donc le forum code.com et les questions twitter donc il y en a un paquet euh, tu es extrêmement populaire sur la toile et on commence avec une toute simple euh, mais très intéressante quels sont tes jeux solo fétiche et par exemple tu pourrais nous parler de celui qui t'aurait donné le déclic dont tu parlais au début de l'interview euh, j'ai commencé euh, à rentrer dans les jeux solo par euh, un... Alors, je ne pourrais pas dire le nom exact de, du jeu qui m'a permis de rentrer, mais je sais qu'il y avait le jeu Vendredi, qui, voilà, qui est un jeu culte aujourd'hui, euh, qui, qui fait partie des premiers jeux que j'ai testé en solo, et j'ai tout de suite adhéré à, cette, à cet univers. Alors, pas la direction artistique du jeu, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus, mais ça, ça reste un super jeu avec une mécanique, euh, pour moi, hyper fluide et, euh, et très intelligente. Même si aujourd'hui, on peut critiquer ce jeu, je pense que c'est le pionnier de quelque chose, donc rien que pour ça, il est intouchable. Euh, mais, mais voilà, mais s'il fallait parler de mes jeux préférés à l'heure actuelle, les jeux, les, les, on va dire, les boîtes que j'aime sortir, et à chaque fois que je sors, je, je sens la vibration, c'est... Il euh, y a This War of Mine, qui est l'adaptation d'un jeu vidéo que, que j'apprécie beaucoup. Bon choix, et bien finalement, ouais. le jeu de plateau, a pris, le jeu de plateau pour moi, est au-dessus du jeu vidéo, mmh, clairement, même ouais. si le jeu vidéo reste d'excellente facture. Après, j'aime beaucoup également le jeu Spirit Island. Euh, bien évidemment, la mécanique est géniale, mais la thématique, et je suis très fan de, de ce qui se passe, contrôler des esprits et faire fuir des, des, des, des, des envahisseurs. Bah, peu euh, voilà, des envahisseurs. Mmh. Je, je, je trouve la thématique vraiment vraiment forte et surtout bien ancrée dans la mécanique. C'est un très, très bon jeu Spirit Island, pour, selon moi. Euh, J'aime beaucoup aussi Aurora euh, euh, Arkham, donc le jeu de cartes. Là aussi, pour le côté aventure et le côté surtout narratif. Euh, chaque scénario vous raconte une histoire, nous raconte une histoire bien différente avec une mécanique qui évolue en fonction des scénarios. Je trouve que c'est un, un sublime jeu. Je, je, c'est marrant parce que j'avais commencé, euh, quand je découvrais le jeu solo, j'avais commencé euh, très tôt avec ce jeu. Et, euh, et j'ai tout de suite lâché, j'ai fait la première boîte, j'avais lâché, pour moi, c'était trop fouillis, trop complexe, trop de choses. Et quelques années plus tard, une fois que j'avais fait un peu le tour des jeux solo, mieux compris comment ça, ça fonctionnait, je suis revenu dessus et là, c'est fait partie vraiment de mes jeux préférés. Euh, donc voilà, comme ça, comme quoi des fois, il faut prendre le temps d'apprécier les choses, commencer avec des jeux plus simples, euh, ceux qui n'ont pas aimé certains jeux alors qu'ils sont populaires, ça vaut le coup de réessayer quelques années plus tard. Il faut donner toujours une seconde chance à certains jeux qui le méritent. Dans un monde idéal où tu aurais toutes les portes ouvertes devant toi, est-ce qu'il y aurait un auteur fétiche à qui tu rêverais de travailler euh, Je ne connais pas assez bien euh, tous les auteurs. Je, je vais être plus calé en réalisateur, en scénariste, en monteur dans, dans, dans le monde de l'audiovisuel, alors que le jeu de société, voilà, ça fait quelques années, mais je, déjà je ne retiens pas forcément bien les noms parce qu'il y a beaucoup d'auteurs étrangers des Allemands, des Américains, etc. Mais euh, je n'ai pas d'auteur fétiche, euh, même si les, tout, toutes les gens qui ont travaillé euh, sur euh, The War of Mine, je les suis de près, parce qu'à chaque fois qu'ils sortent un jeu, ça, pour moi, c'est un monument hein, qui sort. Il y, y a Frostpunk, euh, oui. donc là, il y a une personne qui a bossé sur This War of Mine qui est dessus, et également, c'est les mêmes créateurs du jeu vidéo. Euh, que j'attends avec impatience parce que je pense que le jeu va dépasser le jeu vidéo euh, selon moi avec mon ressenti et la manière dont je vais exploiter le jeu. Euh, donc oui, il y a des gens que je suis, euh, sans pour autant vouloir collaborer avec eux parce que je respecte leur travail et peut-être qu'on ne fait pas les mêmes choses, on travaille peut-être pas de la même manière, euh, mais c'est pas dit qu qu que je ne travaillerai jamais avec une, en collaboration. C'est possible qu'un jour je trouverai un, un co-auteur et euh, ça pourra faire des choses très intéressantes. Plutôt autodidacte alors. Est-ce que tu as un, un rapport personnel aux cartes ou euh, comme les, les deux jeux que, que tu proposes jusqu'à présent sont uniquement, quasiment composés de cartes, euh, est-ce que ça a vocation à rester comme ça ou est-ce que c'est une préférence personnelle ou est-ce que juste c'est ça, ça, ça ce, ce qui a été amené pour l'instant mais qui pourrait être amené à changer bah, C'est une bonne question. Après j'ai un rapport euh, très spécial avec les jeux de cartes. C'est... Le côté physique des cartes que, que, qui me plaît énormément. Le, le jeu de cartes, je pense à vérifier le, le, le plus vieux jeu de société au monde, ça devait être des cartes, avant l'aider à vérifier encore une fois. Euh, et pour moi, il y a, a l'essence même de tout ce qu'on peut attendre d'un jeu. Euh, autre qu'un jeu vidéo, bien évidemment, où, où on parle voilà, d'un jeu de société, c'est qu'il y ait des cartes euh, avant toute chose. Et euh, le jeu de cartes, pour moi, c'est magique, puisque... Euh, on peut avoir des centaines de jeux qui se ressemblent euh, physiquement, c'est-à-dire qu'on va avoir un paquet de cartes qui représentent le jeu, mais il suffit juste de retourner les cartes pour vivre des aventures complètement différentes. Et évidemment, ajouter des jetons, des pions, des plateaux, d'autres composants euh, va permettre d'enrichir euh, le jeu de cartes, mais je pense qu'un jeu de cartes doit être la base, en tout cas dans ce que je crée, hein, doit être la base de, de la mécanique être la base de, de l'aventure qu'on va vivre avec euh, avec le jeu en question. Mais c'est encore une fois, on ne connaît pas l'avenir. C'est pas dit que, que j'évolue plus tard. Euh, Peut-être que c'est une question qui était déjà préparée, mais sur le jeu de plateau, on reprend en parler, où les cartes sont très importantes, mais il y a effectivement la, la pièce centrale qui en général est un plateau au milieu de la table. Alors clairement, là oui, ce sont des questions préparées, parce que ce sont les questions des, euh, de la communauté. Et évidemment, si on demande euh, son avis à la communauté, tu vas forcément avoir la question, peux-tu nous révéler les thèmes de futurs projets que tu aimerais ou que tu as déjà euh, en préparation bah, Je travaille sur un troisième jeu qui, euh, qui sera très différent à tous les niveaux. Pas seulement au niveau du thème, mais au niveau aussi de, de, de ce que je vais présenter aux joueurs et de la manière dont ça va être présenté. Euh, qui, arrive, qui va arriver, voilà, je suis en train de travailler, il demande beaucoup de travail mais je pense que les joueurs vont comprendre pourquoi quand ça va arriver et euh, sur la thématique, euh, je donnais juste un indice, il suffit juste de, de lever les yeux vers le ciel euh, en pleine nuit et de voir un peu les étoiles et d'avoir une idée du prochain thème. Ok, alors j'ai deux questions là qui se recoupent un petit peu, je vais te les poser euh, en même temps dans la foulée. Est-ce que tu as l'ambition éventuellement de faire de, de plus gros jeux ou est-ce que tu préfères rester sur ce format assez restreint Et dans la foulée j'ai une autre question qui te demande si euh, les, les, les, les projets à venir resteront sur le, une formule de un seul pledge unique ou si éventuellement tu pré envisagerais ou tu penserais euh, présente, proposer un, un éventail sur Kickstarter avec euh, des extensions, des, euh, que ce soit cosmétiques ou gameplay alors, pour répondre à la première question, euh, un gros jeu, je... oui, c'est possible euh, parce que je pense que plus on, plus on évolue dans, dans ce qu'on fait, plus on veut faire grand, euh, plus on veut impressionner, plus on veut divertir, plus on, plus on veut mettre le paquet en quelque sorte. Mais euh, c'est vrai que pour l'instant, ce format, petite boîte, jeu de cartes, c'est un format qui me parle en tant que joueur, qui me parle en tant qu'auteur, qui me plaît. Euh, c'est un format qui me demande euh, un, beaucoup de challenge euh, lorsque je dois créer, puisque faire un grand jeu et se dire j'ai aucune limite au niveau des composants, je ne veux pas dire c'est facile, mais je veux dire c'est plus facile que faire un petit jeu de cartes et essayer d'aller chercher euh, une émotion, une sensation pour le joueur aussi grande qu'un jeu de plateau. Je ne dis pas que j'en suis encore capable, mais je m'en donne le défi et euh, petit à petit ajouter des éléments pour arriver à un jeu plus grand. Euh, donc ça c'est pour répondre à la, à la première question, la deuxième, la deuxième sur les, les pledges, euh, je ne comprends pas les campagnes où le jeu est présenté et les extensions sont déjà présentées. Il euh, y, y, y a deux possibilités, soit euh, l'extension existe et elle doit faire partie du jeu de base puisqu'elle existe, il n'y a pas besoin de la dissocier, soit elle n'existe pas et donc elle sort plus tard. Euh, donc je, je, je ne pense pas un jour proposer un jeu et son extension dans une campagne L'extension de Waïeux Samouraï. Elle a été créée parce qu'elle a été en quelque sorte demandée, parce qu'elle a, elle a mûri dans mon esprit, pendant la campagne d'ailleurs de Waïeux Samouraï, et, euh, et du coup je l'ai proposé plus tard. Mais je ne pense pas un jour proposer un jeu et 10 extensions tout en même temps, puisque dans ma façon de travailler, ça n'a pas de logique. Soit l'extension on... est indispensable et elle est dans la boîte de base, soit elle n'existe pas et donc elle arrivera plus tard. Est-ce qu'on ne répond pas simplement peut-être à une demande qui, euh, qui existe maintenant sur Kickstarter où euh, finalement les, les gens veulent toujours plus euh, On voit que dès les premiers teasings de, de The Road ont commencé à, à avoir « Ah, j'espère qu'il y aura une extension voiture, une extension ceci, cela ». Est-ce qu'on n'est pas finalement dans quelque chose qui est devenu normal sur Kickstarter et presque, si je me fais l'avocat du diable, obligatoire Oui, oui, oui. Alors malheureusement, et ce n'est pas la faute des joueurs, euh, je pense que c'est les grosses machines, les, grands, les grandes maisons d'édition, enfin les grands éditeurs qui, selon certains avis, n'ont pas leur place sur des plateformes participatives comme Kickstarter mais là encore c'est un autre débat, je n'ai pas envie de rentrer dedans euh, et effectivement ces grandes machines, ces bulldozers, conditionnent les joueurs et les conditionnent à quel point Au point que le joueur pense connaître le prix d'un jeu de fabrication pense savoir ce qui est mieux pour le jeu que l'auteur lui-même je ne fais aucune critique, mais c'est juste un constat. Et je ne je jette pas la pierre aux joueurs qui pensent ça. Je, je, je constate simplement qu'on on, on formate les joueurs et on leur dit que la normalité, c'est ça. Alors que non, les, les, les grandes éditions qui sont sur ces, ces pages-là peuvent se permettre de faire des prix très bas parce que ils ne vont à aucun moment produire uniquement pour les contributeurs. Ils vont produire au moins le double, voire le triple pour après distribuer tout ça en boutique. Donc forcément, s'ils partent déjà du principe qu'ils vont produire 3, 4, 5 fois plus, et bien ils vont avoir des prix préférentiels. Et donc en ayant ces prix préférentiels, ils vont déjà les proposer au premier backer. Euh, donc on conditionne les gens à imaginer que les choses ressemblent à ça, alors qu'elles ressemblent à autre chose. Et deuxième chose, les, beaucoup de joueurs imaginent que Kickstarter est, un, est une boutique en ligne de pré-vente. Euh, malheureusement, on en a l'impression à cause ou grâce à ces gens, de, à, à ces grandes éditions qui, oui, ça qui ça travaillent Ça le devient un peu, oui. Ça le devient, mais ils font du super travail. Je, je suis moi aussi euh, contributeur dans, dans, dans des cas comme ça, c'est pas très grave. Mais euh, je pense juste que cela, c'est aux joueurs de faire la part des choses et de bien dissocier les petits éditeurs qui essayent de vivre de vivre non qui essayent de faire vivre leur jeu parce qu'ils sont passionnés ils ont juste qu'une envie pas forcément gagner de l'argent mais que leur jeu existe soit partagé que des gens en profitent et après il y a des autres éditeurs qui ont qu'une envie faire de l'argent à l'aide d'une passion euh, je pense que là c'est au niveau des joueurs voilà, de faire la part des choses de bien comprendre euh, qui est qui et dans quoi ils s'engagent à chaque fois qu'ils vont contribuer euh, sur une, une, un financement participatif eh bien, le message est passé euh, je vais finir avec une question euh, qui est personnelle pour le coup euh, avec le recul sur Web of the Samurai finalement tout est allé très vite même pour l'extension euh, donc avec le petit recul que tu as aujourd'hui est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé faire différemment que ce soit dans la DA ou dans le gameplay ou même dans la façon dont tu l'as vendu, advertisé euh, bah, ça, ça, ça, ça va rejoindre la réponse que j'ai donnée tout à l'heure si je fallait revenir en arrière j'aurais présenté. Euh, ce jeu-là avec l'extension intégrée, sans appeler ça extension, mais en tant que jeu complet, euh, dès le début, tout simplement, mais sinon, il n'y a pas de, y a pas, de y a, pas de regrets ou de choses à, à réécrire. Euh, non, non je suis assez, assez content de, de comment le jeu a été reçu, de, de, de ce que vaut le jeu aujourd'hui. Ça m'arrive aussi de jouer, je me suis, je me suis fait le tapis, le tapis officiel, donc ça m'arrive de le sortir. Hein faire une petite partie. Ce qui est bien, c'est que malgré que je sois l'auteur du jeu, je, je, je ne gagne pas tous les coups. Donc mmh. voilà, donc je ne me suis pas lassé, euh, que ce soit pour celui-là ou pour, pour The Road. Merci Yosef Fari et puis euh, bah, beau, bonne chance, bonne réussite euh, pour cette campagne de The Road qui commence donc lundi. Merci beaucoup à toi Adrien d'avoir m'avoir reçu. J'ai euh, hâte de vous retrouver tous hein, lors de la campagne. On va, je pense qu'on va passer 26 jours euh,